Plum, plum, je vais choisir toi en premier. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'ouverture du Movie Pack. Euh, on va dire c'est l'édition secrète, mais en vrai c'est une réédition de celle qui est sortie déjà il y a un an. Mais dedans il n'y a plus les golds, si je me rappelle bien de ce qui a été dit dessus. Du coup, on va l'ouvrir et on va regarder ce qu'il y a dedans et ce que je vais avoir. Je n'ai pris qu'une seule parce que je suis pas des masses intéressé par ce qu'il y a dedans. À part 2-3 cartes dont euh, les versions Dragon Blanc alternatives. Alors, est-ce qu'il y a une façon simple de l'ouvrir sans lui exploser l'arrière-train Non, du coup, on va lui exploser l'arrière-train. Enfin, l'avant-train, du coup. On va y aller tout délicatement. Ah, ils ont. Il était recollé. Je savais qu'il y avait quelqu'un qui l'avait déjà ouvert. Non, c'est bon. Et donc, à l'intérieur, nous avons. Parce que c'est vrai, j'en ai jamais ouvert un seul. Alors, trois boosters Movie Pack plus donc, les cartes promo. Et on va commencer avec la carte... les cartes promo. Allez. De perdons point une seconde, mais gagnons des secondes. On commence avec Viza... euh, c'est ça? Ouais ah non, c'est 12A, le vaisseau cubique météore, euh, donc du deck cubique. Et derrière nous avons le magicien sombre et Sliffer, le dragon céleste. Ça va, ça aurait pu être bien pire. Et dans les boosters, le booster Movie Pack. Oh, ils s'ouvrent comme des petits pins, là par contre. Ça, c'est nice. C'est rare de voir des, des boosters qui s'ouvrent aussi facilement. Alors, on commence avec une magicienne des pommes. Suivi de... Alors... Gandora X, le dragon de la Démolition. Plutôt sympathique. Un magicien sombre. Un de plus. Hein, on en est. Le dragon du Kao max aux yeux bleus. Et donc le monstre rituel dragon blanc. Et métallo le blocus mobile. Bah ben ça va C'est un booster déjà. Monstre dragon blanc rituel. Alors faut savoir qu'ils sont proposés. Enfin en boutique je l'ai acheté au prix de euros, je crois, 10.99 ou 11.99. Ben, entre, entre 10 et 12€ quoi, il est trouvable. Explosion provoquée, la carte piège. Dragon du, le roi cubique vulcain. C'est ça, hein, c'est Vulcain. Ouais. Sortilège final. Et c'est que des ultras, hein, c'est cool. Il me semble que va toute façon là-dedans. Seigneur Gaïa, le chevalier implacable. Ça, c'est cool, un monstre Gaïa. Sachant que j'ai envie de faire un petit deck Gaïa. Avec l'extension qui va arriver prochainement, en spirituel. Ouais. Fouille de la destinée. Pour terminer. Et donc, le troisième booster. On va dire que c'est plus pour l'aspect collection. En vrai, que ces boosters valent le coup. Pour l'aspect euh, carte utile, pas trop. Pour l'instant, de ce que j'ai. Alors, épée de révélation de lumière spirituelle. Une fois par attaque, lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque, vous pouvez payer 1000 points de vie, annuler l'attaque. La votre... Vous pouvez bannir cette carte depuis le cimetière. Ce tour, les monstres de votre adversaire ne peuvent pas attaquer directement. Ça va se protéger. C'est pas mal. J'ai vu parce que je la connaissais pas du tout. Métamorphores. Défense des magiciens. On sait où est-ce qu'elle va aller. Magicienne DB. Elle est trop... Les magiciennes D sont trop trop cute. C'est juste ouf. Et pour terminer... Indiora, l'empereur cubique du choc mortel. Et ben voilà, ça fait eh, franchement des bonnes petites cartes sympathiques. Cette boîte, Movie Pack, l'édition secrète. C'est cool. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une petite, petite boîte de boîte comme ça là. Hein C'est rigolo ces trucs là. Moi bon, sur ce, je vous retrouve pour la prochaine vidéo, l'assaut de l'émission, parce qu'on le faire en deux vidéos. Il hein. n'y a pas de raison que je le fasse en une seule, bah, à bout de vue. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine ouverture. Portez-vous bien et jusque-là, salut à tous